Bonsoir à tous euh, et merci d'être venu ce soir. On va on va commencer doucement euh, par les présentations, le temps que les, les retardataires euh, puissent entrer. Alors euh, donc merci d'être ici pour cette rencontre euh, un peu un peu particulière et un peu originale il nous semble enfin un peu audacieuse. Euh, qui fait euh, se rencontrer différentes époques et différentes disciplines et différents euh, types d'écrits. Euh, donc euh, on, va, on va parler de, de textes qui, à différentes époques, ont, ont, ont eu des résonances sur euh, les visions, euh, sur l'organisation euh, de la société indienne et de voir de quelle manière ces textes ont circulé, de quelle manière ils ont été lus, de quelle manière ils ont été reçus et euh, éventuellement réutilisés jusqu'à l'époque la, euh, la plus contemporaine alors, pour parler de ça, on, on, on est euh, avec cléa Chakraverti, euh, qui est, euh, qui est euh, beaucoup de choses, qui est notamment journaliste, qui a vécu longtemps en Inde, euh, qui a écrit, euh, qui a fait différents reportages, notamment pour le monde diplomatique, euh, pour euh, The Conversation, l'édition française de, de, de ce média euh, en ligne, qui, a aussi, euh, qui est aussi anthropologue, euh, enfin, voilà, qui a travaillé sur différents sujets et qui est aussi donc romancière puisqu'elle vient de, de publier un, un premier roman qui fait qui fait beaucoup parler euh, la voix de Sita euh, dont elle va nous, nous parler et roman pour lequel elle a finalement fait de nombreuses recherches et utilisé beaucoup des d'éléments qu'elle avait pu percevoir euh, lors de euh, sa vie euh, en Inde donc on va en parler dans un instant. Et puis on accueille euh, Daniel Cuneo, qui est donc euh, maître de conférence euh, en, euh, en langue et littérature sanscrite à, à Paris 3. Euh, et, qui, euh, et qui aussi est le, alors entre autres choses, euh, est le, le co-traducteur en italien euh, avec Federico Squarcini des lois de Manu ou de la Manu Smriti. Du Manava Dharma Shastra, euh, qui a été publié chez Ainaudi, euh, et, euh, et, et dont euh, en fait, nous avons traduit une partie de l'introduction pour euh, notre édition française de Manou. Alors, la, la genèse de cette rencontre, en deux mots, moi donc, je suis Nicolas Filicic et je suis éditeur pour la maison d'édition Les Belles Lettres, et Les Belles Lettres ont publié l'an dernier, en 2022 une série indienne qui est une série de dix textes classiques euh, indiens, en général traduits du sanskrit, qui sont parfois, euh, vous en avez certains là-haut, euh, euh, voilà, que vous pourrez consulter après, euh, parfois ce sont des traductions, des traductions inédites, parfois ce sont des reprises de traductions, euh, légèrement euh, amendées parfois, annotées, en tout cas précédées de nouvelles introductions, et puis illustrées. Euh, dans cette série indienne, euh, on a choisi de, de reprendre justement une traduction euh, des lois de Manou, une traduction un peu ancienne malheureusement, puisque nous n'avions pas de Daniel Ecuneo et de Federico Squarcini, encore en France, qui euh, se soient lancés dans une nouvelle traduction de ce texte. Donc on a repris une traduction un petit peu ancienne en l'amendant euh, et puis en euh, la faisant... Euh, voilà, elle est précédée de la traduction d'une partie de, de l'introduction justement qui avait été écrite pour ce volume italien qui présente très bien des aspects qu'on va aborder aujourd'hui, de qu'est-ce que c'est que ce texte, d'où il vient, à quel moment il a été écrit, pourquoi, pour qui le, pour information, le, le volume que vous pourrez voir aussi là-haut, il est illustré illustré par des photographies qui ont été prises en Inde, en général à Pondichéry ou autour à la fin du XIXe siècle. La plupart par un photographe qui s'appelait Abaye Raju, et ce sont des photographies qui font partie d'un fonds euh, sud-asiatique et sud-est asiatique qui est conservé à la bibliothèque de, de, de Nice, euh, université, et fonds qui est progressivement mis en ligne, mais qui était très, très peu connu jusqu'alors. Et la toute dernière chose qui a donné naissance à cette rencontre, puisque que, que vient faire Cléa dans l'histoire, euh, c'est qu'à un moment, quand on avait publié ces, ces dix textes, j'ai constaté que quand même, euh, la place et le rôle des femmes qui étaient présentées et décrits dans la plupart de ces textes posaient un petit peu question et étaient un peu... Euh, surprenant, sinon dérangeant. Donc je me suis dit, comme c'était un sujet qui n'avait pas été abordé, en fait, dans aucune des introductions d'aucun des volumes, je me suis dit que ce serait quand même bien qu'on puisse s'interroger là-dessus et de voir un peu voilà, ce qu'on qu avait à en dire et ce qu'on pouvait en dire. Et c'est là que j'ai euh, contacté des, voilà, des personnes que je connaissais. Je suis passé par le monde diplomatique. Et, et, et en fait, c'est Mona Cholet et, euh, et puis Marianne bujard qui m'ont mis en... Martin. Martine Bujar, pardon. Bujard qui, qui m'ont mis en contact avec, euh, avec, euh, avec Léa, voilà, qui justement euh, finissait euh, de travailler sur la voie de Cita et qui avait euh, accumulé tout un, un matériau et des connaissances qui pouvaient être très intéressantes justement pour éclairer euh, ces questions-là. Donc, euh, voilà, après cette longue introduction, mais qui plantait un peu le... Ah oui, alors, si, non, pardon, presque. C'est-à-dire que euh, Cléa a de ce fait écrit un article, un, un article sur la base de ces, euh, de ces recherches, qui est un peu, le, on peut dire, le, le, le making of, peut-être, ou la base d'une de, de partie des choses qui vont être dans la voie de Cita, article que nous avons publié dans, un, un, le, dans le bulletin des belles lettres, que vous pouvez voir aussi là-haut, euh, et qui introduisait un peu euh, voilà, cette, cette série... Euh, à nos lecteurs. Donc, on va, on va commencer euh, dans cette discussion euh, par parler des lois de Manu avec Daniel, et puisque euh, bon, on, on commence par le, le, le plus ancien, pourquoi parler des lois de Manu dans une rencontre qui va s'intéresser à, à la difficulté de, de l'héritage politique du, du, des, des textes sanscrits parce que les lois de Manou sont assez emblématiques de ces textes euh, polémiques extrêmement euh, décriés et qui font, euh, vous le savez, l'objet euh, depuis 1927 de... de, de tous les ans, du Manusmriti d'Ahandin, donc c'est un texte qui est brûlé tous les ans comme une espèce d'emblème euh, d'une vision euh, suprémaciste euh, de, de la société indienne. Euh, donc c'est pour ça que c'est intéressant de, de s'intéresser à ce texte, et, et, et Daniel peut peut-être nous dire dans un premier temps, bon, qu'est-ce que ce texte, qu'est-ce qu'il raconte, de quoi il est composé, et puis aussi euh, quand est-ce qu'il a été écrit, par qui, pour qui euh pour démarrer, de savoir de quoi on parle. Je vais, je vais essayer, je vais essayer. Merci, <rire> merci, merci à tout le monde d'être ici. Bon, bonsoir. Donc les, les lois du Manu, Nicolas nous a de, déjà dit les, les, les, les titres en sanskrit, Manu Smriti ou c'est Machastra, c'est un, un code des lois, au moins pour une en première, première approximation, ça fait 2700 vers, donc si vous c'est un des textes les plus... Les plus connu, au moins les plus célèbres de la tradition s'inscrite, j'ai dit normalement après les Kamasutras et après la Bhagavad Gita, les Ramayana, après ça, on arrive à au à le, à Shastra, les lois de, de Manu Et c'est vraiment, c'est un texte des normes, des normes qui ne sont pas seulement des normes juridiques, qui sont des normes, j'aime bien le terme normes, je vais parler pourquoi, je, je, je choisis, nous avons choisi dans notre traduction, par exemple, l'italien vraiment l'essence les de les termes « normes » pour traduire les, les, les concepts centrales des, des dharma, Mais ça va arriver dans quelques, dans quelques instants. Et donc, des, en, en manuel, des normes euh, juridiques, des normes politiques des normes éthiques. Euh, vraiment, et il donne, si vous voulez, une représentation complète d'une société, d'une société indienne, d'une société des Landes anciens, et cette représentation euh, a été lue pour la première fois par les Occidentaux dans le XVIIIe siècle, parce que les lois des est aussi euh, un des tout premiers textes qui a été traduit en anglais. La date, c'est 1794, quelque chose comme ça, par William Jones et l'idée de William Jones, l'idée de l'orage était une idée, si vous voulez, bizarre, si je peux dire comme ça, c'est-à-dire d'utiliser les lois du Manu comme un texte vraiment des lois pour les hindous en particulier, donc pas pour les musulmans du 19e siècle en Inde et sans, sans une contextualisation historique, c'est-à-dire encore par qui, pourquoi. Quand ces textes a été écrits. Et bien sûr, ils sont des questions qui sont encore controversées aujourd'hui. Donc, je lui donne mon interprétation et je lui donne ma, ma représentation de texte. Je, je ne parle pas trop, pas trop de temps. Vois, on est Tout le monde est fatigué, c'est la soirée. Mais je dois, je dois au moins lui donner. Une, un, cadre, un petit cadre historique, parce que les lois des Manus sont les produits des plusieurs siècles de développement, des changements, des transformations de la société indienne ancienne. Et je ne vais pas commencer du, du début vraiment, mais je vais au moins commencer dans la première moitié du... Euh, pr du premier millénaire, dans les milieux du premier millénaire avant Jésus-Christ. Oui, parce que ça arrive à un moment euh, très très particulier. En fait, c'est le fruit d'un contexte euh, historique. Euh qui change, c'est le fruit dans c'est le fruit contexte historique perturbé, si je veux dire, c'est comme ça, c'est le fruit d'un contexte historique et tu as dit en texte suprématiste, oui, moi tu sais bien moi je dis c'est un texte réactionnaire, c'est une c'est une réaction en contexte historique spécifique qui est le résultat d'une transformation de la société, une société qui était une société nomade ou semi-nomade qui euh, se transforme, qui se développe économiquement. économiquement. Il y a une, péri une période d'urbanisation croissante et une période vraiment d'une invention, de toute une série d'inventions de nouvelles de nouvelles religiosités, en particulier des formes, des traditions ascétiques qui, ces, ces positions complètement contre en collision euh, avec le, ce qui était la, la tradition ancienne des Landes, c'était centré sur les sacrifices. Sur les sacrifices et sur l'engagement dans les mondes. Et donc, sous une société aussi, si je peux dire un autre terme qui devient très important dans et si vous voulez, à partir des lois de Manus, c'était hiérarchique, s'était hiérarchisé. Alors, si je peux mentionner un texte célèbre de lui, de mons, c'est lhomo hiérarchique, ou ce qui bien sûr était aussi basé sur une lecture, une analyse de textes de, de dharma shastra. Et donc Manu, c'est une réponse à cette nouvelle synthèse religieuse qui propose donc notre Manu, une société. En société, en classe ou en caste, les deux termes. Moi, je ne vais pas, je vais pas euh, creuser ici, je ne vais pas toucher la différence entre les deux, sinon on ne va, on va jamais, jamais terminer. Mais et ce que je trouve très important, que je reviens sur les concepts de Dharma, je pense que ça, c'est vraiment les, les, une clé pour ouvrir la porte de, des lois de Manu. Les concepts de Dharma étaient un concept central dans les le bouddhisme, bouddhisme qui est la. La plus célèbre de ces traditions euh, ascétiques, concept qui est réfonctionnalisé, qui trouve une nouvelle forme dans les lois du Manu et qui dénoncent les dharmas brahmaniques. Une toute nouvelle idéologie brahmanique basée sur une société hiérarchique des classes, des classes et des, et des castes, dans, la, dans laquelle, par exemple, les femmes et les classes plus. Plus basses comme les choudras et les orcasts avaient un rôle absolument marginal et ça c'est un euphémisme bien sûr marginal et marginalisé. Et, euh, donc continue un peu un oui. peu, voulez... si, si tu veux donc effectivement donc on est à un moment où cette en fait cette ces anciennes élites se sentent un petit peu menacées et, et, et souhaitent euh, euh, <coughs> voilà redéfinir un peu euh, Enfin voilà, une société qui leur conviendrait. Oui, c'est vraiment c'est une récréation d'une société, et c'est une récréation bien sûr, euh, bien sûr théorique. Pas la, on ne connaît pas la, la réalité mmh. de la société externe. Et dans, dans notre introduction, Fédéric moi nous avons écrit clairement que les lois des manus sont une prescription de la société, ne sont pas une description de la société indienne. Et ça a été une erreur des historiens mmh. qui, dans le 19e siècle, ont pensé que la société indienne était vraiment exactement hiérarchique, divisée en classes et en castes, et les rôles des femmes étaient toujours marginales et marginalisés. Mmh. Non, c'est un programme, c'est un programme politique. Pour moi, le texte de Manu, c'est surtout un texte politique, un texte politique réactionnaire, écrit. Et là, c'est difficile à dire, c'est par qui ou quand, mais oui, peut-être premier siècle avant notre ère, au premier siècle après hein, de notre ère, dans une période dans laquelle les royaumes étaient des royaumes barmaniques. Ok, je ne okay, veux pas faire euh, parler tout le temps. Non, mais ça, c'est un élément euh, extrêmement important. En, fait, en effet, cette dimension euh, prescriptive, euh, au moins, euh, enfin, sinon plus que, euh, que descriptive, c'est une chose, une question qu'on peut se poser euh, généralement, je pense, pour toute la littérature des chastras, hein, parce qu'on a euh, en architecture euh, le mayamata, enfin, plein de choses dans plein de domaines. Euh, et Si je peux dire, c'est pas seulement une dimension qu'on retrouve importante dans les textes des Chastram, mais aussi dans les textes des Kavya, mm. aussi dans la littérature. La littérature aussi donne toujours une description de la réalité qui est une prescription implicite. Mm. Je, veux pas, je veux pas, et ça, c'est un peu les, les problèmes en lisant les textes, les textes inscrits, les textes des traditions des cultures anciennes en général. On, Enfin, je, je, je... Oui. la méfiance des chercheurs euh, en, en devoir non, de... ça, ça, et justement euh, probablement en fait comme tu disais c'est un des textes qui a été très très tôt découvert par les anglais qui a été un des premiers textes qui a été traduit en anglais à la fin du XVIIIe siècle et qui a peut-être été aussi un peu mésinterprété parce qu'il me semble qu'au euh, début en partie, enfin du moins pour une partie des, des, des fonctionnaires du Raj ça, ça a été vu comme ben, voilà a le code de loi des Indiens et donc euh, il s'agit que nous, nous leur euh, donnions un code de loi qui soit le plus proche possible de ça, mais avec les choses qui nous arrangent, nous, quand même. Exactement, exactement. Il s'agit des fonctionnaires de rage au Bengala dans le 18e siècle, qui avaient des interlocuteurs euh, locaux, qui étaient des brahmanes, des brahmanes, donc l'élite, et ils, sont, ils ont été ces brahmanes qui ont choisi les textes, les manœuvres shastra pour présenter, parce que c'est vrai que les ce n'est c'est vraiment les textes des lois, encore entre guillemets lois, je préfère les termes normes, et je pourrais citer plusieurs, plusieurs chercheurs qui ont démontré qu'il n'y a pas de, de, de preuves historiques d'une propagation active de Dharma Shastra en tant que code des lois utilisés dans la vie. Et donc ces interlocuteurs barman ont proposé des dharmashastra mais auraient pu proposer des autres textes. Mm -hmm. Parce que dharmashastra n'est pas les seuls textes des dharma les seuls textes des lois. Et en DPL, les peut-être les plus célèbres, parce que c'est aussi le texte qui a été plus commenté, euh, mais par exemple, il y a un autre texte qui s'appelle « la Yajnavalki Asmriti » qui est beaucoup plus utilisé. Il semble qu'il a été beaucoup plus utilisé. Ou par exemple, il y a un autre texte qui est la « Narada Asmriti » qui était le texte standard du Népal. Donc c'est aussi une question géographique. Mm -hmm. Le Mano Arma un texte considéré important par les Bahman euh, ah, du un... mais, wow. euh, mais au Népal, ils sont utilisés pour des pour des, centres, pour des... C'est en train d'année un autre texte. Donc c'était un choix, un choix mm. vraiment aléatoire. Oui. Peut-être, je ne sais pas si tout le monde est familier du texte, je vais lire euh, 3-4 vers juste sur les femmes pour voir justement pourquoi, euh, pourquoi ça pose question à un moment. Par exemple, au hasard, livre 5, 147. « Une petite fille, une jeune femme, une femme mûre ne doit jamais rien faire de leur propre autorité, même dans leur maison. » Dans l'enfance, la femme doit être dépendante de son père, dans la jeunesse de son époux, et si son mari est mort, de ses fils. Elle ne doit jamais jouir de l'indépendance. Elle ne doit jamais souhaiter être séparée de son père, euh, euh, de son époux et de ses enfants, car en se séparant d'eux, elle déshonorerait deux familles. Qu'elle soit toujours gaie, entendue dans les travaux du ménage, soigneuse dans l'entretien du mobilier, modérée dans ses dépenses, etc., etc. Par exemple. Euh, donc. Euh voilà. Ou encore, que sais-je, que il sais le, le, y a plein de, lois sur, plein de choses sur le, le mariage, que le brahmane qui met dans son lit une choudra, au livre 3, va en enfer, s'il a d'elle un fils, il est déchu de sa qualité de brahmane. Donc, encore une fois, cette société euh, très, très hiérarchisée dont tu parlais, euh, plus tout un tas de métaphores euh, sur la femme euh, comme chant à ensemencer, chose qu'on retrouve dans beaucoup de textes, euh, d'ailleurs... Mais euh, voilà, tout ça aussi pour, euh, pour dire de la manière où, si effectivement tout cela devient un code de loi, euh, ça, ça peut poser question. D'où notre présence ici ce soir, en quelque sorte. Si je peux, si je peux aussi citer un autre passage sur les, sur les femmes pour, pour montrer aussi l'autre côté, aussi pour montrer un autre aspect dans, du texte de Manahad Armaschastra, qui sont les, les, les contradictions internes, au moins la... La, des, des aspects d'incohérence, peut-être aussi attribués à différentes strates. On ne sait pas qui est exactement l'auteur et s'il y a un auteur spécifique. Moi, je suis de l'avis avec, avec euh, Patrick Olivelle, qui a écrit l'édition critique du texte, qu'il y a eu un auteur, euh, au moins un organisateur de texte, mais il y a un autre passage euh, les, les femmes doivent être honorées et parées par leur père, frère mari et beau-frère s'ils désirent une grande prospérité. Là où les femmes sont honorées, les dieux sont contents, là où elles ne les sont pas, tous les sacrifices sont stériles. Mais bien sûr, c'est dans un discours de la femme en tant que mère. Et c'est vrai que la, la position générale du Shastra c'est la position d'un patriarcat, euh, d'un vrai patriarcat. C'est une position aussi plus extrême des autres textes, comme la Yadjia Valka Asmoliti, que je viens de mentionner, qui était plus, comment je peux dire, plus libérale, qui était moins, moins réactionnaire. Et les commentateurs de, de Shastra aussi, bien sûr, certains étaient beaucoup plus réactionnaires, et donc ils, ils soulignaient les passages... Les sur laquelle on pourra revenir. Oui, oui, oui. Cette oui, question oui. Des, des, des commentaires et des différentes lectures qui en ont été faites. Euh, euh, voilà, on a un donné. Et puis, effectivement, il y a tout un tas de passages. Euh, bah, euh, voilà, enfin, les choses sont nuancées à nuancer, à regarder de, de près. Mais bon, ce qu'on ce qu constate, c'est que c'est emblématique, évidemment, dans les lois de Manou. Euh, mais aussi dans, dans un certain nombre d'autres textes, alors je prends les textes qu'on a là dans cette série indienne mais on pourrait aller euh, ailleurs, c'est-à-dire que ce sont des choses qu'on retrouve euh, assez régulièrement que ce soit euh, dans les poèmes épiques dans les traités euh, là j'ai sous les yeux on a, on, a, on a republié la traduction de deux Upanishads euh, et, euh, et en fait dans la Brihadaranyaka Upanishad aussi on a des passages comme ça où, sur justement euh, la femme mère et à un moment euh, si la femme, alors bon c'est toujours un peu ambiguës les Upanishads. Hein. Bon, mais on va dire que la lecture qu'on peut a priori en faire, enfin, je vous lis, vous interprétez comme vous voulez, si elle ne lui cède pas, libre à lui de la décider par des présents, si elle ne lui cède toujours pas, libre à lui, la frappant du bâton ou de la main, de la soumettre à sa volonté. On est dans un chapitre sur les relations sexuelles. Hein. Parce qu'on a dit avant que Prajapati a dit à un moment, maintenant qu'il avait créé l'homme, qu'il faut donner un point d'appui à ce sperme de l'homme, et donc il créa la femme. Voilà. Donc elle est plus chante à ensemencer, mais point d'appui au sperme, euh, et euh, etc. Voilà. Bon. Encore une fois, là je... c'est facile, j'extrais une phrase comme ça, il faut regarder les choses. Mais enfin, on a quand même une espèce de, de, de, de, de vision qui est un peu présentée euh, comme ça de manière assez générale, Enfin il me semble. Et, et donc, on va peut-être passer la parole à Cléa qui, justement, parce qu'on peut se dire que toute cette, cette vision un peu sous-jacente qui est dans les, dans les, dans, dans les textes a, a, a pu peut-être quand même se diffuser, influencer la pensée. Elle, elle était présente aussi, comme je vous le disais, dans, dans certains poèmes épiques. Et, et en fait, Cléa s'est plus spécifiquement intéressée ici, évidemment, à l'histoire de, de Sita et de Rama, et de voir aussi comment euh, ben c'est une histoire qui, qui véhiculait un certain nombre de valeurs par rapport à la position de la femme, euh, ou pas, peut-être, suivant les versions. Donc peut-être pour commencer, euh, tu peux peut-être nous redire en deux mots, quelle est l'histoire de, de, de Sita et de Rama, quelle est l'histoire du Ramayana, avant qu'on en vienne, je pense, à proprement parler à, au sujet de ton livre Merci Nicolas et Daniel. Alors, euh, raconter le Ramayana en deux mots, c'est particulièrement euh, un défi particulièrement difficile, je pense. Euh, je pense que pour les, les personnes qui ne sont pas forcément familières, euh, euh, donc le Ramayana est une, est une épopée, euh, un mythe fondateur, en Inde en tout cas, euh, qui, a été, euh, qui a énormément circulé et en Inde et en Asie du Sud, plus largement, et on pourra peut-être en parler après sur la circulation, euh, dans d'autres pays, ou actuellement d'autres pays, d'autres régions à l'époque, mais surtout d'autres pays asiatiques, on le retrouve aujourd'hui euh, hein, au Vietnam, en Thaïlande, euh, en Indonésie aussi, sous d'autres formes. Euh, Au-delà, au euh, il me semble si on devait vraiment définir le Ramayana de façon simple, euh, moi je pense que c'est une histoire d'amour. Euh, c'est une histoire, c'est un périple, c'est une histoire d'aventure aussi, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il résonne autant, peut-être peut un peu plus, mais je, je ne suis pas ni sanskritiste ni indianiste, donc je ne pourrais pas euh, euh, m'avancer sur ces terrains-là, mais peut-être que dans la culture populaire, il accroche tout particulièrement, et, et ce, euh, dès, euh, dès la, la, la plus tendre enfance, en fait, j'ai envie de dire, quand, quand on vit en Inde, euh, parce que c'est un c'est un peu comme c'est une d'ailleurs c'est une geste hein, on appelle ça la geste de Ram très souvent parce que c'est un c'est c'est une histoire qui euh, implique euh, tous les membres d'une société euh, c'est presque une histoire civilisationnelle d'une certaine façon euh, et en deux mots euh, ram c'est euh, ram, le Ramayana pardon donc euh, l'histoire de, de ram euh, c'est l'histoire d'un jeune prince euh, qui euh, qui est formé pour régner sur son royaume son, son futur royaume euh, Ayodhya, donc en, en, qui est située en Inde du Nord, euh, et qui, lors l'un de ses périples, alors je vais vraiment caricaturer, elle est à l'essentiel, euh, voilà, vous me pardonnerez les, les, les écarts, euh, qui, euh, lors de son périple, est promis, en tout cas, euh, tombe amoureux d'une princesse, euh, Sita, euh, qui, euh, qui est une, une, une jeune femme euh, couronnée de, de vertus, de succès, et qui est extrêmement influente dans son royaume à elle, qui est le royaume de Mytila. Euh, qui, est la, qui, est une, qui est la fille du roi Janaka, euh, et on, dont l'origine est relativement mystérieuse, en tout cas très enrobée, nimbée de, de légendes également. Euh, donc tous les deux tombent éperdument amoureux l'un de l'autre, ils, ils se marient, euh, Ram la ramène donc, à Ayodhya pour devenir roi, et là, euh, manque de peau, la belle-mère de Ram, euh, qui certes l'aime beaucoup, mais préfère quand même son propre fils à elle, et donc euh, qui est là, donc sa marâtre, hein, et la reine, euh, lui dit, euh, obtient de, de son mari le roi, Darachata lui, lui obtient le, euh, la promesse que Ram ne pourra pas régner tout de suite, d'abord euh, ce sera le grand frère de Ram, demi-frère qui régnera, et Ram doit partir en exil dans la forêt euh, pendant 14 ans. Donc Ram décide de partir en exil dans la forêt, se soumet donc à l'ordre de son père, euh, sauf que sa femme Sita le rejoint ainsi que le, frère, le petit frère de Ram, Lakshman. Donc tous les trois partent dans, dans, en exil, ils se rendent dans, dans la jungle, et, et donc une série d'aventures euh, voilà, leur, leur, leur arrivent, et donc se succèdent, et, et donc tout ça aussi nourrit euh, tout un imaginaire, bien évidemment, autour de, de ce... J'allais dire, c'est pas vraiment un couple, aujourd'hui on aurait aujourd on on utilisé le terme peut-être « trouble », en fait, d'une certaine façon, euh, donc de ce trio, on va dire, euh, dans la forêt, donc leur arrivent plein d'aventures. Euh, et... Euh, Peut-être un épisode déterminant dans l'histoire est une confrontation entre Lakshman et Ram et une démone. Alors je mets des guillemets parce qu'on verra par la suite il y a plusieurs versions de cet incident. Une femme considérée comme une démone, en tout cas dans la version de Valmiki. J'ai oublié de dire, pardon, pour commencer, que voilà, la version dont on parle très souvent qui aussi est, est publiée relativement et traduite, euh, souvent, il y en a évidemment plusieurs, mais une version à laquelle on, qui est vraiment très diffusée, c'est celle dite de Valmiki, du, du poète Valmiki, constituée, il me semble, entre 3e millénaire avant et 3e millénaire après notre ère. Donc ça laisse quand même une marge de, de je pense, assez, pardon, cinquième siècle, ah, oui, siècle Oui, c'est ça, oui, oui. Euh, ouais. Donc il me semble, oui. Pardon, le troisième oui, siècle, pardon, <rire> tout à fait, on n'est pas encore au 3e euh, siècle, euh, désolé. Et, euh, et donc euh, voilà, donc ça c'est un peu la, la version qui, qui circule peut-être le plus. Euh, et euh, donc cette confrontation avec cette, cette démon euh, fait que euh, Ram et Lakshman la mutilent. Euh, en représailles, le frère de cette démon est le, le roi de Lanka, le roi Ravan, donc Lanka qui serait situé dans l'actuel Sri Lanka, euh, qui, qui avant de cette, de cette histoire et qui, furieux, décide de venger sa sœur. Ce faisant, il s'aperçoit de la beauté de Sita, de la princesse Sita, et décide de l'enlever. Euh, donc là commence la deuxième partie j'ai envie de dire de l'épopée où euh, tout est dirigé en tout cas du point de vue de Rame pour euh, retrouver sa, sa bien-aimée, euh, la récupérer et donc mène une bataille euh, aidée euh, de ses nombreux alliés qui sont les êtres euh, des forêts euh, les, les singes, les ours donc le singe le plus connu étant le singe Hanuman, grand favori euh, des enfants euh, et donc à sa suite euh, tout ce petit monde va jusqu'à Lanka euh, par plein de moyens donc magiques, extraordinaires, surnaturels. Vous pouvez imaginer que l'Inde est assez riche en, en ce type d'épisode euh, Et donc, il mène une bataille sanglante contre, l contre Lanka, contre Ravan, parvient à délivrer sa bien-aimée. Et là commence, il me semble, le troisième moment fort, euh, et peut-être qui, qui amène aussi une, cette, cette réflexion euh, peut-être plus morale. Voilà, beaucoup nous intéresser pour... Exactement, pour livre. absolument, <rire> sur... Euh, euh, sur euh, la relation qui prend un autre tour entre Ram et Sita, où il délivre donc sa bien-aimée et au moment de, normalement, rentrer chez eux, euh, Ram lui dit « Voilà, maintenant j'ai fait ce que je devais faire, donc j'ai accompli dharma. Euh, tu es sauvé, tu es libre, euh, fais ce que tu veux. Moi, je considère que tu as été euh, dans le palais d'un autre homme et qu'à ce titre, euh, tu n'es plus digne d'être avec moi. » Euh, n'es plus, grosso modo, tu n'es plus pure, euh, que tu aies été violée ou que tu l'aies fait de façon euh, très consentante. Euh, ça, évidemment, cette question n'intervient pas dans, dans le texte, ça c'est une vision euh, plus récente. Euh, et donc Sita, pour lui prouver sa, sa pureté, sa chasteté, euh, invoque Agni, le feu, et décide, euh, et lui montre que si le feu euh, si l'accepte, c'est qu'elle a été coupable, mais si le feu la rejette, euh, eh c'est qu'elle est bien digne de rester l'épouse de Rame. Donc sa première euh, premier moment où il répudie sa son, son épouse, donc selon les versions. Ils rentrent ensemble, ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants. Euh, ça, c'est la version qu'on voilà, qu qu a peu à voir quand on est jeune et qu'on est enfant. Euh, mais il y a d'autres versions dans lesquelles euh, ils sont heureux, ils vivent heureux tous les deux dans le royaume. Euh, et là, la société, incarnée par un, un dobiwala, par un... Par un la laveur, enfin une personne qui, qui, qui lave le linge, euh, vient les, les, les confronter en disant « Oui, mais quand même... » Ou alors c'est un pêcheur, je ne me rappelle plus très longtemps les, les textes. Euh, vient le, le, les confronter en disant « Mais quand même, on a entendu que Sita, elle, était un peu, elle avait été un peu dans le royaume de Lanka, c'est quand même pas génial. Parce que vous ne pouvez pas faire quelque chose, quoi, parce qu'en fait, on a des doutes quant à sa, sa vertu et sa, sa pureté. » Et donc, euh, ram euh, lui, bon, voilà, il a envie de défendre son épouse, mais face à la pression sociale, il la répudie, euh, il lui demande, et il la répudie une seconde fois, enceinte. Elle est enceinte, elle part dans la forêt, en exil. Après, je vais m'arrêter. Tu dit deux mots, mais c'est difficile. Euh, et donc, euh, encore une fois, selon les versions... Euh, à un moment donné, il essaye de la récupérer. Ses filles sont grandies parce qu'elle elle a accouché de jumeaux. Euh, et à ce moment-là, une nouvelle fois, il vient la chercher et lui dit :« Mais j'aimerais bien que tu reviennes parce que quand même, tu es la femme de ma vie. Euh, sauf que euh, ce serait bien quand même que tu... Que tu Prouve maintenant que ce sont vraiment mes fils et que potentiellement tu, tu, tu m'assures qu'il n'y ait pas de problème en fait. Et donc à ce moment-là, Sita, qui est un peu écœurée, euh, lui dit qu'en qu en fait non. Et donc elle invoque la déesse euh, Terre, alors on va dire d'autres noms bien sûr, mais, euh, et décide de retourner dans la Terre d'où elle est venue et donc elle disparaît. Donc ça, c'est une des versions aussi qui a euh, circulé. Voilà pour le. L'ensemble du, du mythe de l'histoire qui est bien plus complexe, bien évidemment, vous vous en doutez. Bon, Peut-être pour, pour illustrer, ça je peux vous lire juste trois, trois vers de la répudiation de Sita dans une, encore une autre version. En fait, pareil, je fais toujours appel à ces, cette série indienne, mais c'est pratique. Euh, on a republié aussi une traduction du Raghuvam Shah, euh, de, de Kalidasa dans laquelle euh, enfin, c'est une histoire de, de, de, de, de la lignée des... des de, de Ragou, enfin des rois de la lignée de Raghu, mais en, entre autres, évidemment, donc on a, euh, a Rama Et là, je vous lis juste trois, trois, trois, trois pages. À un moment, donc Rama, euh, après cette question, euh, son Badra lui dit « mais Les citoyens louent ce que tu as fait, sauf une chose, que tu as repris la reine au roi des hommes après qu'elle eût habité dans le palais du démon. » Le reproche que Rama encourait par sa femme le frappa lourdement, car il était funeste à son renom, et comme un fer chauffé que bat le marteau, le cœur du mari de la Vaidehi se rompit. Et il se dit, dois-je négliger ces propos qui m'outragent Dois-je, en dépit de son innocence, abandonner ma femme Ainsi déchiré entre des parties contraires, son âme était pareille à une balançoire. Convaincu qu'il n'y avait pas d'autre partie à prendre, il voulut effacer l'opprobre en abandonnant sa femme. Que pèse le corps et à plus forte raison les plaisirs des sens au prix de la gloire chez les âmes riches en gloire Donc voilà, on a certaines valeurs qui sont, qui sont euh, mises en avant ici encore. Et donc, on en arrive peut-être à ton, à, à ton roman, alors qu'on ne va peut-être pas résumer entièrement, parce que c'est aussi très compliqué, très profus, et il y a, il y a beaucoup d'épisodes. Mais en tout cas, il se trouve que dans un des, un des épisodes du, moment, et à du roman, et peut-être le, le, le moment clé, en fait, le roman s'ouvre euh, sur le viol de Nirbhaya, donc cette jeune fille qui a été violée sauvagement dans un bus en Inde, et puis, euh, et puis maltraitée, et qui... qui Enfin, qui, est, qui est morte de ses, de ses, de ses blessures euh, après quelques semaines de, de convalescence. Et enfin, l'un des protagonistes, enfin, un des personnages du roman, euh, Madou, décide, qui est avocat, il décide d'intenter un procès contre Rama, euh, qui euh, serait euh, en, en partie ou complètement responsable de, de, de, de, de ces violences faites aux femmes. Alors, comment est venue cette idée saugrenue <rire> Alors, euh, juste avant de répondre directement à la question, je voudrais juste rebondir à quelque chose qu'a dit Daniela juste avant, parce que c'est vraiment au cœur de, aussi de, de ce projet de, de roman, en fait. Euh, c'est quand tu dis, euh, la, la, la question on va de la littérature, mais aussi euh, comment finalement les imaginaires peuvent devenir très prescriptifs et véhiculent et font circuler... Je le disais aussi à l'instant, euh, des valeurs et euh, finalement infusent par différents moyens euh, dans, dans une société, euh, quelle qu'elle soit. C'était un peu l'interrogation qui était à la base de ce, de ce roman chez moi, euh, d'essayer de comprendre dans quels imaginaires on s'est situé pour que régulièrement il y ait de telles brutalités, une telle violence contre les femmes de façon quotidienne, de telles atrocités, et que malgré les mesures qui pouvaient être prises... Euh, par, par le législateur, en fait, euh, rien ne bouge, au final. Alors, on avait vraiment le sentiment qu'il qu y avait quelque chose qui était ancré aussi bien du côté de la violence masculine et aussi de l'interrogation de cette violence euh, chez les femmes. Euh, et c'était vraiment une, un questionnement euh, de, de base chez moi auquel je n'ai peut-être pas encore, pas vraiment de réponse, mais l'idée, c'était aussi, euh, de, de, finalement, de s'intéresser à ces imaginaires-là. Euh, donc, en, en une, une des premières choses qui m'était Arrivé en, en discutant avec des femmes et lors de, de différents reportages, c'était cette figure de la femme sacrificielle qui revenait régulièrement. Euh, et beaucoup euh, me disaient :« Mais, mais tu sais, euh, nous on est on est on est un peu des Cita en puissance. On est on est un peu des, des filles de sitar en fait, parce que on a adopté euh, cette euh, cette idée d'être dévouée et à nos, à nos maris. » Euh, et à l'ordre social, en fait, d'une certaine façon. On ne va pas remettre tout ça en question, euh, parce que c'est en nous. On, on a été éduqués comme ça. bien Évidemment, toutes tout, tout ne, ne, ne disait pas ça. Mais euh, ça m'a beaucoup questionnée. Euh, donc j'ai commencé à travailler un peu sur, sur ce sujet-là. Et il se trouve qu'en 2016-2017, euh, ouais, euh, je tombe sur un fait divers un peu incroyable, comme l'Inde sait en produire, finalement, par milliers, euh, d'un avocat qui vient du billard, qui vient de la ville dans laquelle serait née euh, Sita, donc la ville de sita euh, <coughs> origine, enfin qui aurait pu être dans le royaume de Mithila. Et ce, ce, ce, ce jeune avocat, euh, euh, très, de, façon, de façon absolument euh, incroyable, euh, décide de porter plainte contre Rahm, euh, pour violence faites aux femmes, en disant que euh, dans son, sa pétition, en fait, dans sa, donc la fine pétition au civil à la cour de Sittamai, en disant que euh, lui se, fait, se, se veut défendre sa cliente Sita euh, et que Ram euh, est coupable de, la, de, de maltraitance et de violence domestique conjugale, de l'avoir abandonnée dans la forêt, de l'avoir forcée à venir avec lui dans la forêt, de l'avoir abandonnée euh, et que finalement tout toute enfin, tout, tout, tout sa, sa ces actes, en fait, les actes de Rame en tant que prince et en tant que roi euh, sont discutables euh, et finalement sont prescriptifs d'une certaine violence faite aux femmes indiennes de façon très large. Euh, donc ça m'avait complètement frappée, puisque je ne l'ai vraiment pas inventé, pour le coup. Euh, je me suis vraiment basée sur cette... Euh, sur ce fait, vous pouvez le retrouver en ligne assez facilement. Et donc moi, j'ai imaginé ce qui le serait advenu si le procès avait vraiment eu lieu. Puisque dans la, dans la réalité, ce, ce, cet avocat, la plainte a été reçue, hein, a été examinée, reçue, puis après a été rejetée. Et bon, on n'a pas eu beaucoup de suite à cela. Et donc moi, j'ai essayé d'imaginer ça. Je me suis dit, tiens, si vraiment il avait tenu bon, comment il aurait fait pour... Des, voilà, développer des arguments Comment il aurait pu être vraiment représentant de Sita Est-ce qu'il aurait fait une IRAM à la cour Qu'est-ce qu'il aurait fait et alors dans, dans ton roman, justement, entre autres personnages, pour trouver des arguments dans le procès, euh, intervient une certaine Zulfia Wallace, qui est anthropologue, et qui va chercher et lui dit « Mais Aidez-moi, je dois trouver des arguments, vous qui connaissez tout ça très bien, euh, aidez-moi à trouver des arguments. Et en fait, cette Zulfi Awalas vient dans le roman d'écrire un article dans lequel, justement, donc tu écris qu'elle en fait, expose en détail et en nuance la prépondérance dans la culture sud-asiatique sud du Ramayana en sanskrit tel que rapporté par Valmiki, et, et que... Zulfia explique donc comment ce texte a été surreprésenté et instrumentalisé par la droite conservatrice au détriment d'une multitude d'autres récits oraux et écrits en diverses langues et en diverses dialectes. Donc, euh, peut-être, en fait, donc, on a peut-être Daniel, et tu peux nous dire deux mots sur euh, la, la, la. En fait. Euh, la, la diversité qui peut exister de, de, de ces récits et, et, et, et Cléa aussi enfin sur les, les choses quand où, par qui et puis euh, et, et est est-ce que ce texte de Valmiki est finalement euh, euh, euh, s'adresse euh, aux brahmanes euh, exclusivement une question très difficile. <rire> Une question très difficile. Mais encore, en demeure. les Ramayana sanscrit, euh, attribués à Valmiki, un riche et un voyant védique, est la version de, le, du récit de Rama, de la Ramakata, la plus ancienne que nous avons. Plus ou moins, probablement, ça remonte au IIIe siècle avant notre ère. Et peut-être, je vais commencer à. Par, par la fin de, de ta question. Et c'est une version qui est une version déjà bahmanisée, dans laquelle déjà euh, apparaît clairement une idéologie bahmanique et dans laquelle euh, les Bahmanes. Euh, et la hiérarchie sociale euh, joue de, de rôle, un, rôle, un rôle important. Et un rôle important qui, carrément, se reflète aussi sur la figure des rames. Je parle vraiment seulement pour l'instant de Ramayana de, de Valmy, qui est la figure des rames, mais la figure du roi parfait, de l'homme parfait, qui est euh, les. les, les, les, les qui est a, qui, qui a vraiment en contrepartie euh, d'une sitar comme femme parfaite, mais la femme parfaite est la femme parfaite, si vous voulez, déjà qu'on qu trouve dans, la, dans, la, dans, dans les lois des Manou, ce qu'on appelle la pativrata. La, la femme sacrificielle est complètement dévouée à son, euh, à son mari euh, avec des tensions internes, déjà dans le dans Ramayana de qui des tensions internes qui probablement sont aussi les résultats d'une longue histoire épique précédente c'est-à-dire l'histoire de Rama même les Ramayana et les résultats que nous avons aujourd'hui d'une langue histoire et des transformations d'un de récit, d'un récit qu'on peut reconstruire de façon différente clairement, et c'est un récit qui est à la base de la culture indienne, ça c'est vraiment c est, c est sans doute, et qui a été repris et repris des centaines de fois en sanskrit, avec des versions de caviar, on a, on a lu la, la version de Kalidasa, mais aussi en Tamil et dans toutes les autres langues vernaculaires. Et euh, toutes les versions et chaque version a une, une interprétation très différente de la relation entre Rama et Sita, de la relation entre Sita et Ravana. Dans certaines versions, Sita est la, est la fille de Ravana, par exemple. Dans la version Tamul, qui est peut-être la plus la plus célèbre dans le dans le sud des Indes, la version des Kambam de irama Avataram, euh, Rama est les, les dieu est complètement déjà identifié. À, à dieu, quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné et qui rame aujourd'hui en Inde, c'est un nom des dieux. Et, et dans la version des Camban, par exemple, il n'y a pas du tout mention de la fin de l'histoire, du bannissement final des sites. C'est la fin, c'est une... Euh, happy ending, ça c'est la fin de le de, de donc, euh, donc oui, de, on dit les 300 Ramayana, c'est peut-être qu'il y a 3000 Ramayana, c'est c'est une... Eke Ramanujan qui, qui ah, dit ça est... justement, enfin euh, qui dans le livre, moi qui m'a beaucoup aidé euh, parmi d'autres à, à travailler ce, ce, ce, ce roman, c'est les 300 Ramayana et qui, on en reviendra peut-être sur la, la circulation, mais dont le, le livre à un moment donné a été euh, interdit en tout cas à Delhi euh, par, par un syndicat étudiant euh, ultranationaliste euh, en 2011, il me semble, donc euh, sous le, le, le mandat euh, de Man, -Man Singh, donc euh, pas, pas, le, pas le BTP actuel. Euh, et effectivement, comme, euh, comme, comme tu le disais, en fait, ce sont des versions euh, différentes, avec des fins différentes, des épisodes différents et qui, en tout cas dans la façon dont, dont moi j'ai conçu cette idée de roman, en allant un peu plus loin dans, le, dans, dans cette histoire de procès tu parlais de Zulfia Wallace qui est anthropologue des religions, et très savante évidemment, elle connaît tout dans, de, de tous les textes, ce qui n'est pas du tout mon cas <rire> euh, ce n'est pas du tout moi et, mais euh, qui euh, essaye, avec l'aide de cet avocat donc qui s'appelle Madou dans l'histoire euh, essaye de, de, de, de tru, dans les arguments qu'elle va présenter de montrer justement qu'il y a des versions euh, qui ont un regard peut-être plus féminin, si ce n'est féministe, euh, du Ramena qui existe, ou des circulations du mythe, euh, ou d'épisodes du mythe qui ont, qui ont irrigué la culture et nourri la culture populaire. Euh, je pense par exemple aux marionnettes, euh, je pense aussi à la danse, euh, je pense aussi aux, aux, aux contes tribaux, par exemple, à Divasi. Euh, et plus particulièrement, quand je, je, je parle de, de, de regard plus, plus féminin, voire féministe, euh, ce qu'on appelle le Sitayana et donc euh, des, des écrits en fait qui euh, retracent l'épopée du Ramayana mais vraiment avec euh, la vision de Sita et donc c'est un travail qui a été beaucoup euh, nourri aussi par la recherche académique de peut-être ces 30 dernières années au moins euh, et aussi dans la littérature et, et un, un texte que moi j'avais trouvé très intéressant, c'est un texte plus ancien euh, qui a été redécouvert et remis au, à jour par une, une académique d'origine indienne mais qui vit aux États-Unis qui s'appelle Mandra Katabos euh, et qui parle de Chandravati en fait, et qui est une poétesse d'origine enfin, qui était au Bengali et qui écrivait en, en or si je me trompe pas. Il me semble qu'elle était au 15e siècle, euh, quelque chose comme ça. Je sais plus si c'était Oudou ou bengali, mais franchement, je sais plus. Euh, pardon, mais euh, je peux retrouver le, la référence. Mais en tout cas, qui présentait euh, sa vision à elle du ramayana, euh, qui est qu'elle a complètement euh, euh, personnalisé en fait, et qui était une, une vision où Sita avait une vraie voix, en fait, avait une, une place prépondérante, avait un rôle, un rôle puissant, un rôle politique, euh, qui n'était pas du tout, euh, qui n'était pas enfin, forcément celle qu'on présente dans les textes un peu plus hégémoniques, en tout cas, et qui, évidemment, euh, ces textes dont on parle, hein, qui, sont, qui donnent cette vision un peu brahmanisée, comme tu dis, euh, sans scrétiser, euh, sont des textes, en fait, qui, euh, qui ont un rôle politique très puissant, et qui ont été profondément instrumentalisés euh, au fil de... Des années Et je pense qu'on pourra peut-être en parler plus particulièrement euh, à la période contemporaine. Alors, alors peut-être juste avant euh, de... On fait un tout petit pas de côté avant de, de venir justement sur comment, dans le contemporain, ces différentes versions, que ce soit les versions sanskrites brahmanisées, ou les autres versions euh, trouvent des échos euh, dans les médias, euh, dans le discours euh, général. Peut-être un tout petit pas de côté hyper audacieux de ma part, mais allez, je tente euh, tu disais, Daniel, et tout à l'heure, que euh, pour les lois de Manu aussi, euh, en un sens, on avait un certain nombre de, de commentateurs euh, plus tardifs. Alors, je fais enfin, un grand parallèle entre des réécritures du Ramayana et des commentateurs des lois de Manu. Excusez-moi, mais bon, on a dit que ce serait une, une espèce de discussion un peu vaste. Mais tu à dit aussi que pour, le, pour les lois de Manu, en fait, dans l'histoire du texte, on avait eu des lectures finalement euh, assez euh, différentes, oui, oui, oui, oui, absolument. Dans l'histoire du texte, c'est vraiment les textes, les lois de Manu sont une partie d'une grande tradition des dharma Shastra et, et des centaines de vers des de, de, de lois de Manu réapparaissent réappara aussi dans layat jnana donc, il y a aussi une intertextualité énorme parmi les différents textes. Les lois de Manu ont été commentées, je pense, neuf fois. Et ça fait, ça fait beaucoup. À partir du sixième euh, oui, 6e siècle jusqu'au 17e siècle, et tous les commentateurs ont un regard... Très différents, c'est-à-dire parfois les, les commentaires sur les chapitres spécifiquement juridiques, les huitièmes, les neuf, les neuvièmes chapitres, est, est très très très long et sur les autres chapitres, c'est secondaire, ou les parties sur l'ascétisme, ou les parties en particulier sur, sur l'héritage. L'héritage devient un en, en, en thème, en thème central, et par exemple sur la possibilité des femmes de. Hérité, ça c'est quelque chose qui qui, était, qui, qui, qui qui fait problème dans l'histoire au fil euh, euh, au fil des siècles et, et aussi les lois de Manu pour des œuvres de 10e, euh, 11e siècle, pour les manuels qui s'appellent Padati, qui sont des manuels qui réorganisent encore la, la, science, euh, la science juridique, les lois de Manus, des manuels des bien simplement une source, mm. une source des vers, une source des pour, euh, différents pas. Et donc, son prix exactement. Il prend des parties et les réorganise. Et euh... donc, c'est un texte qui est si vous voulez, toujours présent ouais. comme une idée, comme une base, mais n'est jamais utilisé ouais, pour soi-même, pour, soi pour euh, euh, d'une façon, d'une façon fidèle à les projets politiques des Manouk. C'était un projet clairement réactionnaire et spécifique. Et une époque, exactement, à une époque, <rire> époque. Et donc, les mêmes verbes sont réutilisés, réinterprétés ouais, jusqu'au ah. jusqu XVIIe siècle. Ouais. Bon. Pardon, un peu de la même manière que euh, de, de, la, la peinture Madhuvani, tu, tu disais, peut-être peut tu pourrais expliquer ce que c'est, mais c'est aussi oui. une tradition de peinture où, où les femmes en fait, vont choisir dans ce qui est à leur disposition. Alors, pas, pas, pas, pas que, enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas que des peintures qu'elles choisissent, elles, euh, enfin qu'elles choisissent de façon... Euh, ça, c'est une lecture féministe qu'on peut en faire. Mais euh, ce qui est intéressant, alors peut-être justement pour parler un peu des différentes représentations, je trouve que ça peut être sympa de montrer quelques images euh, qui, qui, qui, voilà, qui circulent assez facilement. Par exemple, on parlait justement de la représentation... Euh, euh, un peu classique euh, des femmes, et en fait, la façon dont peut-être aussi les lois de Manu ont pu infuser dans les, dans, dans les mythes aussi, et dans la, leur lecture, leur interprétation, leur représentation. Et euh, je, je pense par exemple d'une un peinture, peinture de Ravi Varma, par exemple, qui montre bien, alors ça, c'est vraiment une version voilà, très stylisée. On, on voit bien ici euh, Ram, bien sûr, en bleu, Sita euh, en rouge derrière, euh, Lakshman en plus petit, et, et donc la, la, la biche hein, qui est. Dans, dans l'épisode de la biche, de l'enlèvement de Sita, la biche est en fait un, un, un, un, pardon, un sorcier qui vient en aide à, à Ravan et qui détourne Ram et, et, et Lakshman et qui laisse le champ libre à Ravan pour, pour la, la kidnapper. Une autre version un peu proche que vous pouvez voir ici qui ne... Typiquement la, la, la, la stylisation qu'on peut trouver dans les, les comics euh, indiens hein, de, de Amartya Shetakata hein, qu'on qu trouvait euh, quand on était, euh, était enfant, enfin, même les adultes aiment bien ça, je crois. Euh, là, je trouvais que c'était intéressant. Alors, un, je un peu, un, là, je fais un grand bond euh, en avant, mais c'est à euh, N qui, euh, qui retrace là aussi le, le rapt de, de Sita par Ravan, et donc on voit bien une autre, une autre stylisation. Et tu parlais du Madhubani. Donc là, c'est plutôt une version gonde, mais j'avais trouvé une image qui était assez euh, euh, sympa. Voilà, ça, c'est une, euh, une autre image. Donc ça, c'est vraiment typique des, des peintures Madoubani, euh, une autre euh, représentation, là aussi. Euh, donc on voit encore des, des styles différents. Euh, Parce qu'on a, a la question alors, des, des, des styles de représentation, mais on, on a la question effectivement des, des, des épisodes représenter j'y pense parce que en fait dans ton roman on a un moment un personnage de, de peintre, hein, Mona Devi dans un village du Bihar euh, qui peint des, je sais plus des peintures sur les murs et qui euh, et, et dont on explique en fait elle, elle, elle, elle choisit aussi elle très clairement en partant de la légende de Rama et Sita en fait elle va euh, représenter des choses euh, euh, très cruelles, euh, le, le, enfin, Sita Lord Ali euh, qui jette dans le feu et aussi parfois euh, de, de, de, dans les proportions des personnages, enfin une cita euh, euh, très grande. Très grande, très, ou plus. Très... Et aussi, euh, ce qu'on ce qu qu peut trouver dans cette, ces, ces appropriations en fait, populaires, finalement, euh, du mythe, et là, c'est le cas, donc là, je n'ai pas la photo, mais c'est le dans le cadre de cette... Euh, donc pas, pas Mona Devi, mais la, la vraie personne, le vrai artiste. Euh, c'est euh, des représentations qui associent la vie intime de ces femmes, la vie quotidienne de ces femmes avec... Euh, le sacrifice de Sita. Donc en fait, elles mettent en parallèle leur sacrifice à elles dans leur vie quotidienne, euh, aller chercher de l'eau, enfin voilà, euh, être battue par, euh, par son époux, avec à côté euh, des représentations du, du, du Ramayana. En fait, elles se réapproprient. Ça, c'est ce que dit la littérature scientifique. Voilà, c'est pas, pas du tout une, une invention de ma part, mais elle, elle se réapproprie en fait finalement des épisodes de la vie de Sita euh, comme les leurs, puisqu'en fait ce sont ces épisodes là qui leur parlent, pas la conquête euh, par euh, Ram de l'Anka, c'est plutôt la répudiation, Sita euh, enceinte, euh, l'accouchement, euh, ça peut être aussi euh, des moments, moments d'exil par exemple dans la forêt, euh, et, et donc c'est aussi cette, euh, ces épisodes là qui ont intéressé euh, certains, certaines chercheuses notamment. Et puis euh, des, des textes un petit peu différents euh, qui montrent finalement un personnage de Sita euh, très différent euh, de celui dont on peut parler dans le, dans, dans le mythe et qui conduit à ces euh, réécritures finalement aussi euh, de certaines versions du mythe. Et donc, juste, pardon, je vais ouais. juste finir avec, avec celle-là parce que je la trouvais quand même assez sympa comme image. Pour, pour vrai, voilà. Et donc on arrive à des réécritures très à la mode. Comme par exemple celle d'Amish Tripathi sur euh, sur Cita. Donc là, on peut voir que cette Cita là n'a plus grand chose à oui, voir oui. avec les représentations euh, plus traditionnelles. Ça c'est de... Amish Tripathi, ouais. c'est euh, du, du, du vraiment du, du comment on appelle ça, du, euh, du, du heroic fantasy en fait, hein, qu'on pourrait dire, euh, qui parle vraiment adolescent, jeune adulte, euh, euh, voilà, et qui, qui, est, qui est un best-seller. Enfin, genre, il y a toute une, euh, il en a plusieurs, et c'est vraiment très très à la mode aussi aujourd'hui. Donc en fait, on a une concomitance, on a d'un côté... Ces représentations, donc on voyait déjà à la fin du 19e siècle et puis encore dans les Amir Chitrakata et tout ça, donc d'une représentation euh, très euh, ou rame, c'est cet homme parfait à la peau bleue voire plutôt Claire, blanche, ouais. euh, très musclé, pectoraux saillant euh, Et comme vous voilà. voyez, donc une, une cita plutôt modeste, recueillie, c'est un peu, je crois, ce qu'on voyait sur la sur, première peinture. Et sur Dour on a le temps de montrer un, un petit épisode de Dourdarshan ou pas? Ben, Peut-être pas. Peut-être, ouais, je, je sais pas si. Si ça vous parle non. ou pas, non, je sais pas. Hein <rire> on peut on après en, en parler après. En tout cas, donc, on, on, a, on a ça d'un côté, et puis on a en fait, tu dirais que. Euh, parce qu'on a un mouvement aussi euh, co contemporain, oui, on va peut-être pas trop euh, s'éterniser, mais on a un mouvement euh, euh, contemporain en même temps qui remet en, en valeur donc, la, la, la, le, la, la, la, la fantaisie, là que tu montrais à l'époque, des d'autres des, des, enfin, présentations de Sita mais finalement qui sont qui étaient déjà euh, existantes potentiellement dans des versions euh, euh, plus régionales, euh, dans des arts euh, aussi plus régionaux comme la, la peintre la, que tu cites dans ton dans ton roman ou, euh, ou dans l'Argonde par exemple euh, au Madhya Pradesh ou euh, des choses comme ça. Donc, euh, mais qui sont peut-être un peu plus remises en valeur, enfin qui essaient d'être mises en valeur. Qui, qui essayent, en tout cas qui essayent de, de coexister avec des interprétations qui sont beaucoup beaucoup plus classiques, beaucoup plus traditionnelles en tout cas, et plus mm. hégémoniques. Mais surtout, euh, ces, ces, ces versions, on va dire, et ces, ces réappropriations ou ces réécritures, elles viennent aussi confronter euh, une forme d'instrumentalisation in, de ces personnages principaux que sont Ram et Sita, instrumentalisation, instrumentalisation pardon, politique, euh, qui, qui est vraiment au cœur de la Enfin de l'actualité, la, de, de j'ai envie de dire, euh, comme tu le disais, le, le, le mythe de Ram, donc parfois divinisé, d'ailleurs très divinisé aujourd'hui, euh, le mythe de Sita, euh, femme, sacrificielle, dévotionnelle, Ram, euh, l'homme parfait, mais aussi le souverain parfait, et donc l'homme soi-disant juste. Euh, qui est aujourd'hui complètement au cœur du projet hindu Rashtra, en fait, le projet des idéologues de l'ultra-nationalisme hindou, suprémaciste hindou, qui fait de Ram finalement sa figure, son égérie en fait, qui, qui aujourd'hui est partout, et c'est quand même au nom de Ram aujourd'hui, depuis le 6 décembre 92, au nom de Ram qu'on détruit des mosquées qu'on s'approprie l'espace public et qu'on tue des gens. Et ça, c'est quelque chose qui, a, qui est vraiment très contemporain. Ce n'est pas quelque chose qu'on qu trouve, évidemment, j'imagine, dans, dans, dans les textes à cette époque. Peut-être avant, avant d'ouvrir à, à quelques questions, parce que je voudrais... Pas qu'on fasse trop long, mais une, une, une dernière petite question difficile à, à Daniel, et parce qu'il parce qu aime bien. Euh, si on a pu voir cette figure de RAM et ses réécritures, enfin, ces versions sanskrites s'imposer autant, c'est aussi peut-être que finalement, les autres versions, comme les versions tamoules que tu citais tout à l'heure, étaient, étaient très en retrait. Alors pourquoi finalement les connaît-on si peu euh, pourquoi euh, Est-ce que c'est une question euh, euh, de langue euh, euh, qui s'est moins diffusée, qu'on a moins apprise et qu'on a moins édité et traduite Est-ce que c'est une question d'oralité, peut-être C'est un cœur, une... oui, c'est un... une question difficile, comme toujours. <rire> et je dirais que euh, ces histoires, ces autres récits, ces autres versions sont moins connues en Occident. Et je dirais que c'est surtout une question des langues. Euh, quelque chose qui a à faire avec l'obsession de l'Occident du, du, à partir du 12e siècle, avec, euh, avec qui, tout ce qui est ancien, avec l'Antiquité, avec l'origine des langues, et donc avec les sanscrits. Et donc avec la version la plus ancienne de Ramayana, et donc la version de, la, de Balmy, qui est la version par, par excellence. C'est la seule qui... qui, qui qui est, qui est vraiment valide. Les autres sont des, des, des variantes des secondaires. <rire> oui, ils ont des qui, qui vraiment, c'est est, et, et quelque chose qui, qui change et qui est en train d'échanger aujourd'hui. et Les chercheurs, de plus en plus, commencent à traduire et à et à travailler sur, euh, sur des autres versions, sur des autres versions vernaculaires, euh, entre guillemets. Si je peux rebondir encore sur quelque chose que Cléa a dit quand on parlait de la, de la version brahmanisée et sanscritisée, ou des versions brahmanisées et sanscritisées, là, je veux peut-être résister un peu à l'idée que et brahmanisation et sanscritisation sont la même chose. Mmh. Ce n'est pas que les sanskrit, seulement les sanscrit oui, des ça C'est un une idée qui est une conséquence de la de la, de, de, du mouvement de la, de la droite tendue contemporaine, les sanskrits étaient la langue des cultures et il y a plus beaucoup des versions en sanskrit du Ramayana et des autres textes qui sont des versions différentes, des versions parfois plus réactionnaires et parfois moins réactionnaires, et parfois, parfois plus, plus libérales. Ça, ça dépend vraiment des versions. Et bien sûr, c'est vrai que les sanscrits étaient la langue des. Bahman, mais aussi a été la langue utilisée par des grands savants bouddhistes, par des poètes, par les jainisme, C'était la langue des cultures pour au moins un millénaire qui n'était seulement la langue des Bahmans et et ça c'est très important je pense à, à, à répéter et encore raison, et encore, oui. encore encore encore non non je sais pas ouais. <rire> mais tu as raison d'apporter la nuance c'est vrai puisque en plus euh, cette amalgame qu'on peut faire c'est jouer le jeu finalement euh, de la droite euh, suprémaciste hindoue qui aimerait bien qu'on pense euh, qui aimerait bien qu'on pense ça donc euh, tu as bien raison de le souligner bah écoutez, je peux les avoir répondre. Ça, ça, ça, ça, ça, ça me semble être, euh, voilà, quelque chose de, de très intéressant euh, qui, qui peut peut-être conclure euh, notre discussion parce que bon, je vois l'heure qui passe. Euh, on va pas, lasser... on peut peut-être ouvrir à, à quelques questions si euh, on a abordé beaucoup de choses, mais je sais pas s'il y a quelques voilà quelques questions qui, oui. Alors, je crois qu'il y a un micro, Monsieur là-bas. Désolé, on vous fait tout traverser. <rire> Oh pardon, -moi. Euh, oui pardon excusez-moi. Oui j'avais une question par rapport au début. Alors excusez-moi je ne sais pas bien si on m'entend. La dernière fois euh, j'ai eu des problèmes. Euh, C'est par rapport à la euh, par rapport euh, aux lois de Manou donc qui sont une euh, interprétation réactionnaire d'un certain nombre de. Fin, une réaction justement par rapport aux assets, mais par rapport à des assets enfin, qu'on pourrait imaginer justement en relatif retrait par rapport à une société, comment est-ce que ces assets ont pu menacer un ordre euh, déjà existant alors que, dans l'idée qu'on a de l'asset, ben, en général l'asset il est plutôt retiré du monde, il est plutôt isolé, euh, ben, c'est quand même, ben, il est plutôt retiré. Comment est-ce que quelqu'un qui peut être à la fois retiré peut être très menaçant vis-à-vis d'un ordre déjà établi Je pense que c'est à moi de c'est de répondre. Et donc, oui, quand j'ai parlé des traditions ascétiques, peut-être c'était un mot, c'est terme technique qui est utilisé dans, dans l'académie pour, pour se référer à toute une série des, des mouvements religieux, et qui bien sûr euh, avaient les ascètes au sommet d'une de la société qui ces mouvements religieux euh, propres proposer, mais c'est vraiment une récréation, c'est une réinvention d'une société. Je pense par exemple, je fais un exemple, mais ça marche aussi pour des autres, pour le bouddhisme euh, a comme a une société, ah, le bouddhisme ancien euh, donne euh, vraiment une forme propose une forme de société complètement différente avec seulement une division entre les moines, à et les laïcs. Et donc, c'est une position de société sans caste, sans classe, dans laquelle les barmanes et... Les Kshatriyas si je peux dire un autre terme, en technique, la classe des, des guerriers, de l'élite, n'avaient plus les rôles centrales qu'ils avaient dans les, dans les sociétés anciennes. Donc, ce n'est pas un des groupes des ascètes qui simplement, ils vendaient la forest, et ils la, non, ils veulent la réorganiser complètement la société indienne ancienne. Et, et cette réorganisation qui est au même temps à partir de quelque chose qui n'est pas... Qui ce pas euh, interne à l'idéologie barmanique, si je peux utiliser ces termes, mais c'est aussi des mouvements euh, qui étaient très importants à, à l'intérieur de l'idéologie barmanique. Nicolas a lu des passages des Upanishads, dans les Upanishads aussi, l'ascétisme joue un rôle très important. Et c'est un ascétisme, Upanishadique, c'est un ascétisme si vous voulez, entre guillemets, brahmanique, euh, mais qui est encore qui représente qui peut représenter une menace à une société qui était en société de l'engagement. Et les euh, lois de Manu, qui je propose de lire aussi comme réponse à cette menace, euh, est obligée de, aussi de donner aux ascètes un rôle très, très important parce que simplement, l'ascète était déjà devenu un personnage, en figure, une figure clé des des scénarios religieux, des milieux religieux de anciens. Donc, c'est un jeu de, euh, si vous voulez, de, de traiter l'ascète et les brahmins comme les deux figures religieuses, religieuses centrales dans le, dans le Manama d'Arma J'espère d'avoir répondu au moins en partie. Oui, merci pour vos pour exposés. Euh, moi, j'aurais une, une, une remarque à faire qui est un peu une continuation de, de, de, finalement de ce qui a été dit. Euh, et je trouve en effet intéressant d'avoir mis en rapport euh, les lois de Manou et euh, le Ramayana. Car dans d'autres régions que moi, je connais un peu plus d'Asie du Sud-Est, notamment en, en Indonésie, qui, des régions qui ont été indianisées, mais alors pas du tout brahmanisées. C'est-à-dire qu'ils connaissent pas, il y, y a une tradition qui, indienne certainement, alors certainement une part du tantrisme importante, mais où il n'y a pas du tout le brahmanisme et il n'y a absolument pas les lois de Manu, qu'on ne connaît absolument pas dans, dans, dans ces régions-là. Ce qui fait que le Ramayana n'est pas du tout vu de la même manière. Et, et dans ce que vous disiez, par exemple, euh, alors c'est toujours l'enlèvement de Sita, qui est toujours l'épisode qui revient en boucle, mais euh, on n'a jamais, ou assez rarement, enfin dans ce que je connais, l'idée d'une euh, cita sacrificielle, par exemple. Euh, on voit assez rarement aussi cette deuxième répudiation faite par une espèce d'opprobre publique de gens qui mettent la pression. On, on voit assez peu ça dans ces traditions, notamment en, en Indonésie. Et c'est en effet des, euh, des, des sociétés qui, qui, qui n'ont pas le, ni le brahmanisme ni les lois de Manu. Donc c'est intéressant de voir que finalement, c'est peut-être un ajout des lois de Manu postérieures, qui ont peut-être radicalisé dans la dimension peut-être réactionnaire du, du Ramayana. Et j'ajoute, alors ça c'est une question un peu pour Claire, quand vous avez montré cette, cette cita de l'héroïque fantaisie un peu bondissante, alors c'est intéressant, mais il faudrait peut-être voir à quel, quel message est-il transmis derrière cette cita bondissante, parce que ça peut être aussi une cita qui combat un ennemi, alors quel serait cet ennemi que combat Sita Ça ne nous déloigne pas forcément d'une pensée belliqueuse et réactionnaire, bien que ça peut être un autre rôle joué par Sita, mais est-ce que c'est un rôle vraiment, qu'on pourrait dire, féministe, ou est-ce que c'est une récupération pour un autre message en utilisant une figure féminine Merci beaucoup pour votre commentaire et puis la question. Alors, je n'ai pas lu Amish Tripathi, donc je ne saurais pas vous dire quel est l'ennemi contre lequel se bat Sita dans son... Dans cette, sa trilogie, il me semble que c'est une trilogie. Euh, alors, en revanche, ce que je peux, là où je peux répondre un petit peu, c'est donc sur les, les réappropriations, les réécritures parfois qu'on peut, qu'on a pu voir passer sur le mythe, et notamment dans certaines des versions, dans une, une des versions que j'avais, euh, euh, sur lesquelles que j'avais lu et qui, qui est, je pense, euh, il me semble citée par Eke Ramanujan, mais aussi euh, par Devdutt Patnaik dans son site Ayana, euh, qui est plus, plus récent, qui est plus contemporain. Il y a une version du mythe dans laquelle c'est Sita qui combat Ravan et non pas Ram. Dans, dans cette version, dans, qui est un, plus ou moins l'épilogue, euh, Ram et Lakshman sont grièvement blessés euh, et Sita se transforme. Elle est, elle est, euh, elle est prise par le pouvoir, euh, pouvoir divin. En fait. Elle se transforme et c'est elle qui terrasse le démon. Donc il y a des versions qui existent, ou euh, qui coexistent plutôt, euh, où est, elle, elle est vraiment extrêmement puissante. Euh, et à plusieurs reprises, au-delà de, de la vision de la femme sacrificielle, même y compris dans le Valmiki, ou dans Tulsidas, ou euh, euh, dans le Kalidasa. Il existe des, des, la façon, des, enfin, dire, la, la représentation de Sita montre quand même que c'est une femme qui, de toute façon, même si elle est dévouée à son mari et suit finalement l'ordre social, elle a aussi une personnalité très forte. Dans certaines versions, elle a même des sortes de pouvoirs en fait. Elle est, elle est extrêmement puissante. Elle est capable de parler avec les animaux. Et par exemple, un des épisodes pour moi qui avait été très marquant et qu'on retrouve, je pense, un peu partout, un peu dans toutes les versions. Elle s'oppose euh, quand, quand, quand Ram est condamné à l'exil. Euh, D'abord, il lui dit ⁇ Ne viens pas, ce n'est pas une place pour toi, la forêt ⁇ selon la façon dont on peut interpréter la réponse de Sita, c'est « non, je viens avec toi parce que c'est ma place d'être à tes côtés », mais elle a aussi une certaine force, finalement, de pouvoir s'opposer à son époux. Alors là, on peut dire que c'est aussi une interprétation qui n'est pas forcément féministe, qui est simplement qu'elle suit, finalement, et qu'elle est donc encore plus dévouée que ce qu'on peut, voilà, qu peut imaginer. Mais elle, elle n'est pas en tout cas une femme passive. Dans, dans je pense à peu près toutes les versions en dépit de ce qu'on essaye de, de vouloir mettre en avant euh, et effectivement la, la, le positionnement féministe je pense qu'il est peut-être un peu plus récent aussi peut-être dans, les, peut dans les, les réécritures et dans, dans les travaux euh, mais enfin, voilà, quoi qu'il en soit il me semble qu'elle a, a une personnalité extrêmement forte et c'est peut-être là-dessus euh, qu'aujourd'hui qu les, les gens s'interrogent, en tout cas que ce soit les lecteurs ou bien les, les, les réalisateurs aussi je pense notamment au film Ravane je ne sais pas si vous l'avez vu euh, avec euh, Ashwala Rai et, euh, et il y a aussi euh, euh, ah, le jeune Bachchan, je, Abhishek Bachchan, pardon voilà, Abhishek Bachchan et un autre acteur euh, du sud de l'Inde où on a retourné, euh, c'est bon, vraiment un Bollywood hein, mais où on a justement retourné euh, le propos et le focus et à la fois sur Ravan, la relation entre Ravan et Sita incarnée par euh, voilà, et qui est montrée comme une femme puissante pour le coup et, et François, pour répondre à la première partie de ta question, peut-être que Daniel, et tu, tu, tu l'avais dit euh, très rapidement, mais effectivement que ces lois de Manu sont un texte finalement euh, connu euh, d'une manière euh, assez euh, locale, euh, qui n'a pas du tout euh, quitté euh, enfin, une région du nord de l'Inde, et, et, qui, qui et dont les auteurs finalement euh, euh, euh, ne connaissent pas du tout les autres régions, peut-être d'où la démonisation aussi euh, euh, des autres oui, oui, oui, oui. Si on regarde, si on va lire seulement les textes de la loi de Manu, clairement pour Manu, l'Inde était seulement l'Inde du Nord. Et même les Vindya étaient les lieux des, les lieux des démons. Il n'y a pas de Brahman, il n'y a pas de rien, il y a seulement des de Rakshas, mm. les démons. Et bon, c'est un, un exemple très, très... très vraiment très important sur comment la sanskritisation et la brahmanisation sont des choses très différentes et il y a des régions qui sont sanskritisées qui ont été renforcées par la paraculture sanscrite et, euh Parfois aussi, monsieur le sanskrit tantrique, je ne veux pas ouvrir une autre porte, mais sans, sans l'idée de l'hégémonie brahmanique et sans la conception d'une société complètement hiérarchisée. Et l'exemple, le, le, bon, sûr, l'exemple de l'Indonésie, mais on peut penser aussi au, au Tibet, à l'influence du sanskrit sur, euh, sur les Tibétains et sur, euh, sur la culture, là, par euh, les biais du bouddhisme, bien sûr. Donc, euh, oui, oui, c'était vraiment mon intervention. Mmh. y a d'autres questions Est-ce qu'il y a d'autres questions Je vous remercie pour votre intervention, à la fois à M. M, M Kounéo et à Mme Chakravarti. Euh, moi, moi, ça me fait penser à la lumière de ce que vous avez dit, cette connexion donc, entre des phénomènes contemporains et à la lumière aussi des textes sanscrits anciens. Il euh, y a un sujet avec le... Enfin, enfin moi, ça me fait penser en fait, à un sujet qui est un peu tabou dans l'Inde contemporaine, euh, qui est, en fait, est l'enfanticide des filles. Euh, J'avais vu un, enfin, j'ai lu des livres sur ça, mais il y a aussi un documentaire sur Arte qui parlait de l'infanticide des filles en Inde et que ça concernait surtout les filles, beaucoup moins les garçons, parce que euh, on a vu, enfin parce que dans la tradition brahmanique, le fils a un rôle très important, c'est lui qui fait les rites. Euh, c'est lui euh, voilà, qui a vraiment le poids, si vous voulez, de l'honneur euh, familial. Et, on, et encore aujourd'hui, en Inde, on a tendance à considérer la fille euh, comme une bouche à nourrir. Euh, pour le mariage, il faut payer la dot aussi, donc... Euh, donc c'est vraiment si... Moi, je voudrais savoir, et je m'adresse à, à la fois à Mme Chakravarti et à M. Cuneo pour savoir euh, s'il y a des fondements dans les textes anciens pour ce genre de choses parce que dans le documentaire, là, avec l'avancée de la science, avec la possibilité de savoir à l'avance quel serait le sexe du fœtus, il euh, y a beaucoup de belles-mères, c'est la belle-mère qui accompagne en fait la jeune mère, donc, donc la mère donc, du mari, qui décide donc, enfin qui elle préférerait, voilà, que si c'est une fille qui est un avortement, et qui est très contente à l'inverse si c'est un garçon qui naît, voilà, donc on voit bien, justement, pour approcher le rôle, effectivement aussi, de la belle-mère dans le Ramayana, hein, euh, on, on a vraiment donc cette importance, Voilà, si vous voulez, du rôle du fils. Euh, Est-ce que vraiment dans les textes anciens, là je m'adresse à M. Kounéo, ou peut-être dans les lois de Manou, ou je ne sais pas, dans d'autres textes, euh, quelle est finalement la vision euh, bah de la fille, euh, vraiment, euh, par, euh, par rapport au fils et est-ce qu'il y a des passages qui, justement, qui parlent de ce genre d'infanticide, qui est un sujet tabou, mais qui ne touche pas que l'Inde. Hein, c'est aussi très fréquent au Pakistan, là, par exemple. Euh, et, et ma question aussi euh, pour Mme Chakravarti, c'est est-ce que, euh, finalement, est-ce que vous pensez que dans l'Inde contemporaine, est-ce que ce sujet est tabou Est-ce que euh, ça peut être connecté au sujet de votre roman euh, Est-ce que vous êtes sensible à ce genre de questions euh, Parce que moi, j'ai l'impression que dans la pensée indienne traditionnelle, on, pour rebondir aussi avec le passage de M. Kounéo que vous avez cité des lois de Manu, on honore la femme en tant que mère. Mais souvent, avant que la femme devienne mère, je n'ai pas la, la sensation qu'on accorde beaucoup euh, d'importance au rôle de la femme dans la société. Donc je voudrais avoir donc votre avis sur ce phénomène sociétal qui est très contemporain. Peut-être que je peux répondre sur la partie contemporaine. Je vous remercie pour votre question et pour votre écoute. Alors en fait, les questions que vous posez, elles sont au cœur de mon roman. C'est vraiment là-dessus que se fonde ce travail. C'est de questionner cette violence systémique, patriarcale, misogyne, qui travaille la société indienne aujourd'hui. Alors vous dites que c'est un tabou, ce l'est pas vraiment, puisqu'en fait, tout le monde le sait, tout le monde le fait, euh, de la même façon que la caste n'est officiellement. Euh, voilà, les discriminations de caste sont officiellement abolies, mais dans les faits, elles, elles perdurent. Euh, C'est vraiment euh, ce qui a été le point de départ de mon roman, de, à partir notamment donc, du viol de Nirbaya en 2012, mais au-delà de ça, essayer de comprendre, euh, j'ai envie de dire, un peu la racine du mal, MAL, si on pourrait dire MALE. Euh, de cette violence, en fait, euh, qui se perpétue et qui est profondément intériorisée, y compris par les femmes. Donc, vous le, vous, vous le dites très bien, les belles-mères, mais c'est aussi les sœurs, ce sont aussi les femmes elles-mêmes. Euh, ce, et, et cette violence, elle, est, elle se produit à tous les niveaux. Alors, comme Daniel l'a dit tout à l'heure, euh, la, la, la, la femme indienne, dans d'autres sociétés, c'est vrai aussi, mais n'est euh, pas considérée en tant qu'individu dans beaucoup de cas. C'est d'abord soit une mère, soit une épouse soit éventuellement une amante, soit une travailleuse, euh, soit tous en même temps, euh, soit une grand-mère, mais elle n'est euh, très, que très rarement considérée comme un individu à part entière. Et si elle l'est, euh, c'est questionnable, voire euh, c'est ouvert à toutes, toutes les violences possibles. Et c'est encore des propos qu'on a retrouvés pas plus tard, tard qu'il y a une semaine, dans la bouche de certains ministres, de dire mais finalement, une, une femme bien, euh, c'est une femme qui se soumet euh, à nos traditions. Alors, allez savoir ce qu'ils veulent dire par tradition, mais globalement c'est des traditions extrêmement conservatrices, euh, réactionnaires, en tout cas dans le terme qui sont les nôtres à notre époque. Euh, donc je ne voudrais pas répondre évidemment à la place de, de Danielé sur la question du fondement dans les textes, mais il me semble que cette violence, en tout cas c'est ce que j'essaie de questionner, j'essaie de Tentative de, de comprendre euh, cette violence, elle vient aussi d'un imaginaire et d'un imaginaire politique, d'un imaginaire qui est qui peut être très beau, qui peut être porteur d'espoir aussi. Et j'espère, en tout cas, je bon, je pense qu'il faut y travailler. Euh, mais cet imaginaire, il est, comme on le disait tout à l'heure, aussi performatif. Et quand une société est traversée par un imaginaire qui ne déploie que la violence, en tout cas tournée vers la moitié de sa population comme étant une solution ou une porte de sortie, on peut, imaginer, on peut aussi imaginer que c'est difficile pour une société de s'en de s'en extraire, ou en tout cas de questionner cette violence ou de la mettre à distance. Euh, voilà, donc pour la question contemporaine, malheureusement les féticides, les infanticides, les féminicides, euh, les violences contre les femmes à tous les niveaux, euh, c'est très, très présent dans la société indienne bien sûr. Et pour la question des textes, je te laisse la parole. Bon, après la, après la partie importante de la, de la réponse, la partie moins importante, c'est-à-dire si ça c'était déjà dans les textes, et aussi, c est, c est, et ma vraie réponse, c'est vrai que je ne sais pas. La, je ne suis pas vraiment un expert de la position des femmes dans les textes de Dharma ou dans les, dans, les, dans les textes littéraires. Et pour ce que j'ai lu, euh, j'ai dû dire l'enfanticide l'infanticide n'est jamais mentionné, mais bien sûr, là l'incidence des femmes n'est jamais mentionné et mais bien sûr là par exemple une femme devient mère seulement si c'est là un fils non c'est là un fille, elle ne devient pas mère ça c'est pas vraiment en condition de mère donc ça c'est absolument vrai que les fils jouent un rôle beaucoup plus important que les filles dans la, dans la, dans la, socie, dans la, dans la société hindoue, barmanique. Barmanique, c'est mieux, mais encore que c'est une société euh, imaginée, inventée, créée, fantasmée, bon, prônée par, par les textes. Euh, ah, oui, je ne je peux pas dire je, oui, je, rien de trop dire. Je, dirais. Mm, je pense que <rire> c'est plus important. Il y a une dernière question peut-être. Oui, je voudrais une, une, une question sur le principe du karma. C'est peut-être un peu hors sujet par rapport à, au sujet précis d'aujourd'hui, mais euh, moi je vois le, le, le principe du karma comme le système le plus le plus pernicieux qui a été inventé pour maintenir des gens dans la, dans la misère. C'est-à-dire que si quelqu'un a le malheur de naître dans les classes les, les plus basses, il sera dans la galère toute sa vie. Euh, et ça ne sera pas la faute d'un système politique discriminatoire, mais ça sera sa faute à lui de par des soi-disant mauvaises actions qu'il aura fait dans une soi-disant vie antérieure. <coughs> Donc, est-ce que ce, ce système-là est-ce qu'il est prégnant encore aujourd'hui Est-ce qu'il a des influences euh, euh, Voilà. Euh, ok, aujourd'hui, je, je, je, je, je suis pas, je suis pas certain. Si je dois répondre un peu aujourd'hui encore, je suis pas un expert de la religion indienne, de la religion indienne contemporaine. Mais si je peux répondre sur la question générale de la, de l'interprétation de la loi du karma, la loi du karma ne doit pas être la loi de la rétribution des actes, de la transmigration et donc l'idée que les actions que nous avons faites dans les vies précédentes sont déterminées, notre notre nature aujourd'hui. Lui ne doit pas être interprété nécessairement dans cette dans cette vision euh, terrible selon laquelle euh, donc la société ne peut pas changer, nous n'avons pas euh, du pouvoir dans notre vie. Et la euh, tradition de la, la rétribution, l'idée de la rétribution des actes, était, était aussi acceptée par le bouddhisme et par le jainisme qui proposait une société très différente et une société au moins théoriquement sans classe, sans caste, sans division, sans division parmi parmi les hommes et même toute une euh, toute une série des philosophes brahmaniques, euh, je pense, ok, je pense citer euh, Shankar qui euh, proposait une euh, l'identification entre les soi personnels et l'absolu aussi, bien sûr, accepter la loi de Carman et donc les systèmes des castes et donc euh, une, une société statique, mais viser quelque chose d'autre. Je voulais au moins proposer un terme, un terme extrait comme, comme dernier résultat du changement spirituel, en quelque chose qui est au-delà de cette... De, de cette de, de cette rétribution. Donc, je ne veux pas blâmer seulement les karmas, ça, c'est un peu l'idée. L'influence de ce... Le euh, je, je sais que sur, sur la réalité indienne aujourd'hui, mon, mon feeling c'est que euh, le, le, la rétribution des, des actes n'est pas utilisée, n'a pas toute cette importance, c'est quelque chose qui est généralement accepté, mais n'est pas utilisé comme, comme instrument herméneutique pour expliquer les choses et pour dire non. tu, as, tu as, Ça c'est un peu mon, mon je, feeling, mais peut-être... Je, je suis assez d'accord, j'ai rarement entendu mes, mes proches, ou mes amis me dire, enfin euh, par parler de karma, autrement qu'en qu termes euh, uh, it's so karmic, tu vois. Donc, on pourrait parler de musique, par exemple. Par contre, euh, c'était une blague, mais, mais euh, pour, pour, pour répondre un peu plus euh, sérieusement à votre question, et, et je rejoins Daniel, et je ne pense pas que ce soit très performatif aujourd'hui, euh, le, le karma comme, comme système pernicieux, comme vous dites. En revanche, je, je pense que ce qui est attendu, surtout pour les individus, c'est de se conformer à la communauté, qu'elle soit imaginée, imaginée, euh, pour reprendre les termes de Bellingham Anderson, ou réelle, euh, la communauté qui détermine finalement euh, l'individu. Quand je dis communauté, c'est au sens les, les, les communautés ou les sociétés. Par exemple, je vais prendre un exemple très concret pour que ce soit plus parlant. Euh, quand on est euh, euh, Brahman, Gujarati, de Bombay, un homme, euh, et qu'on vit dans le sud de Bombay, et qu'on a 45 ans, qu'on a 35 ans, euh, il est attendu qu'on soit marié, qu'on soit chef de famille, euh, qu'on gagne euh, certains types d'argent, que si dans sa communauté brahmane, à ce moment-là, tout le monde est, euh, n'importe quoi, euh, agent immobilier, par exemple, ou euh, euh, diamantaire. alors c'est pas vraiment les, les brahmanes, sont pas vraiment diamantaires, c'est plutôt les maroilles, pardon, mais euh, qu'on soit exemple, dans tel euh, type de, de secteur, euh, de s'y conformer, et donc d'en sortir est beaucoup plus compliqué, et donc les actes, en fait, qui vont être euh, choisis, ou les choix de vie, ou euh, les études, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer comme choix de vie, euh, vont être scrutés par la communauté. Et donc, en sortir, il me semble, est peut-être ce qui est le plus... Enfin, comment dire... C'est conformé et ce qui va être le plus attendu, et, et va finalement peut-être plus orienter euh, les choix de vie, y compris euh, politiques, pour beaucoup. Euh, voilà, donc je, je pense que c'est plus que le karma, c'est finalement la, le poids et le rôle euh, des, divers, des diverses identités communautaires. Qui sont au fondement peut-être de la société indienne contemporaine. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Mais merci. Bon, bah, je pense qu'on va on va suspendre la discussion là parce que je crois que c'était le, le créneau horaire qui nous était imparti. Euh, voilà. Après les voilà, vous pouvez, on, vous pouvez discuter aussi avec les intervenants. Euh, Manière plus, plus informelle. Euh, sachez que vous avez là-haut aussi les, les livres dont on a parlé, donc le roman de Cléa, parce qu'on en a dévoilé finalement que très peu, on a été très, très analytique, mais, euh, mais finalement on est peu entré dans l'histoire dans, dans du, du roman. Euh, vous avez les, les lois de Manou avec l'introduction de Daniel et puis quelques-uns des autres textes qu'on a publiés, ainsi que le, le bulletin dans lequel Cléa a écrit un article qui reprend un certain nombre des idées. Euh, Développer là sur les, les, les différentes versions euh, du Ramayana, notamment. Euh, Monsieur, a une question, c'est ça bon, Une toute dernière, alors, pour euh, clôturer. C'est plus une remarque, en fait. Euh, je suis originaire du sud de l'Inde et c'était pour apporter hein, euh, peut-être un regard euh, différent et plus nuancé euh, concernant le Ramayana. Euh, je m'interroge également aussi euh, sur l'origine du patriarcat. Euh, en Inde, sur euh, voilà, le, les, les débuts euh, qui sembleraient peut-être provenir des Védas, enfin des, des textes sanskrits car euh, je n'ai pas une énorme culture euh, euh, du tamoul ancien, mais en tout cas dans des textes classiques comme la Garam Mani Meghalay, on retrouve aussi euh, des personnages féminins euh, qui, qui, ont, qui ont des rôles importants à jouer, euh, parfois euh, qui. Euh, qui changent complètement euh, des rôles clés, voilà, qui euh, qui sont le, le personnage euh, qui incarne le personnage central de l'histoire, et euh, ce sont ce sont des textes qui, qui ont été écrits aux alentours euh, du euh, du er ou deuxième siècle, quelque chose comme ça. Il y a même des textes avant l'ère commune. Et, euh, je trouve que c'est intéressant voilà, de comparer et je pense que aussi, ça se ressent aussi dans le Ramayana euh, tamoul ou euh, au Malayali ou euh, au Telugu, où on retrouve justement cette place importante euh, des femmes, malgré euh, euh, l'influence sanscrite et brahmanique. Euh, voilà, et on retrouve également, euh, je trouve, euh, cette place importante euh, euh, de la femme au niveau des divinités féminines qui sont beaucoup plus euh, nombreuses contrairement au nord euh, euh, voilà avec les Védas où on retrouve euh, une majorité de divinités masculines voilà je tenais juste à le dire merci beaucoup pour votre remarque puisque c'est c'est vrai que dans le dans certains des textes que j'ai pu euh, effleurer euh, euh, du Ramayana et dans les, et je, je n'ai pas de grande connaissance du, du tout euh, des textes tamouls, mais il me semble avoir vu passer une version dans laquelle justement Ravan est pas du tout considéré comme un démon, et plutôt c'est plutôt considéré comme un roi poète euh, d'une grande intelligence, d'une grande finesse, euh, et il me semble, et je ne veux, je, voilà, je, je parle sous votre contrôle, mais il me semble que dans certaines régions du sud de l'Inde et au Tamil Nadu en particulier, euh, c'est plutôt lui qui est euh, qui est révéré. Plus que, que Rame lui-même, en fait. Donc, ça, voilà, ça va dans le sens. Et, et je pense que ce sont des textes qui méritent d'être plus connus, plus de circuler. Et traduits en français. Et, et publiés. Aux, aux <rire> Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci, Merci Nicolas et Daniel. Et un grand merci à la Bulac, à Juliette et à Maxime, notamment, pour l'organisation de, de cette soirée.